besoin de guérir un cancer. Ce n'est pas pour Mad ou passer sous lit Mon cher, si le président Salvador Nayib pas n'utilise cette technique, ça, ne vais pas cacher tout. et messieurs, dans seulement 10 mois, le président Silla arrive à mettre en bas de 64 bandits sans compter ça qui tombait. Et l'el mette en prison, technique li utilise pour contrôler M. Sayo, son bagay grave. Et actuellement là, Haïti besoin président comme ça, frère bien-aimé, pour nous arriver à sécurité, rale chez vous, m'brale expliquez aux techniques. Fok di chef de gang vite l'homme, souke vivi Michel, village Palme. Et bien, frère et bien-aimé, moun mouri ouf, ouf bagaille compliqué après moun fermat te fin mette nan bol yon bandit ki te fin kidnappe yon moun machine en panne et bien frère se soeur bien aimé hier soir bandi yo retourné wow mba caché dou, yon boule yo touye, Actuellement, population a livrée à eux yo même, yon par contre, qui c'est pour C'est toute information ça yon à diverses lotes, nous pote pour vous. Moi, évitez ou, évite ou aller chez vous, chita, confortablement. Fou konsami, et faut pas ou rentrer la caille ou c'est yon plaisir. Tout ripota ça sa a un bon timamite, sans retirer et sans miter. Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'en Encore une autre fois, dit ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou.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 Nous tague chance présenté ou yon ti kont matin et kont sa ki te, mwen fait nan l'eau, mais depuis que rentre nan l'eau, sot de ya mwen disparait. Merci à chaque fanatique qui te commenté réponse dans ses 셀. Ann parti krik krak pou nouvo kont nou gagner. Maman m'a chargé ensemble avec petite. Kou yo tout kouri mais kou mouri tout tourner nan pile. Pas Pa hésiter quitter l'élément de réponse pa ou là nan commentaire là, ça fait nous plaisir en pile en pile. Ha! Si président en bouquet pose pas de poser action ça, Mbakache di ou, Baziote est quand même tout tout. Eh bien frères et sœurs bien aimés, pas guémer la digue, pas guémer le remède. Gros gros tête femme, yo, yo mande gros gros bout de remède. Gro gros gros bout d'expédition, yo. Eh bien frères et sœurs bien aimés, Li mande gros gros coup de cérémonie pour chasser mauvais esprits. Mesdames, messieurs et messieurs, mes frères, où Pays Salvador, c'est un pays qui trouve l'Amérique dans l'Amérique Centrale. Il y a environ 7 millions d'habitants et il y a une superficie de 8124 km2. Donc, frères et sœurs bien-aimés, Haïti est en devant. Dans 5 ans, frères et sœurs bien-aimés, pays-ci là sautee so dans -si, taux homicides qui pire au dans monde là. Pour le passer dans PIB la dans l'Amérique là, au capable pas comprendre, c'est pas y ont qui travaille petit, pour sortir un PIB, pour descendre PIB. Donc, je ne suis pas en train de créer la délin, leur sort PIB ou prend PIB grosso. Et mes frères et sœurs bien aimés, c'est pas question ça, mais c'est plutôt, bête d'yeux, jouer un PIB de l'eau PIB on prend ça dans où nous portait bonne nouvelle. Donc, pays-ci là, nos cinq dernières années, aux frères et sœurs bien aimés qui sot si nan to homicide ki pi wo, et de san nan to ki pi ba, nan tout Amérique la. Rekos sa, tout moun te be deme nan tete pou made o. Kote o jwenn teknik sa. Gopè yo sezi, se kom sou telekoll, yon ti si moun ki te toujou denye, pi yon bon matè yon baykane, men professe direkte tout moun direksyo me deme nan tete yo sezi, yon abdiket, koman misye fe fait premier, comment zel fe premier parce se lik toujours denye. Eh bien c'est comme ça un pilote pays était étonné là eu miracle ça fait dans le pays Salvador mes frères et soeurs bien-aimés miracle pas levé le fait comme ça comme ça gros travail qui te fait la, là l'important pour connait qu travail qui te fait là et mes frères et soeurs bien-aimés m'a pas expliquer ou dans l'année 90 pays ici là on dirait c'est gang seulement de pousser pas de koto viré c'est pas bandit. Bandit fait la loi Bandi fait l'église. bandit bandi fait parlement tout koto viré se bandit. À cause tout monde sa yon au qui dans pays et mes frères et sœurs bien-aimés, ils viennent paralyser économie pays. Pays a pas sortir là pour river là parce que chaque poul vont pas dans Li fa gauche gangembel. Et bien frères et sœurs bien-aimés, dans l'année 2018, président Naïb Boukele, yon conservateur qui t'a gen 37 l'année à l'époque, c'est lui-même qui pral le premier prix dans l'élection. Quand il y a là, Risamissier Monsieur, président. Oh oh, monsieur déclaré gang yo la Tout le monde peut demain dans tête dit, ça qu'a pris monsieur là. Ça passe piti ça là. c'est tout grand passé, il a pas fait et pour mon mouto sot saute côte sauté ou vin déclarer gang la Et gang non, se pas yon gang qui piti, frère et so sœur bien aimés. Et bien, frère, c'est ça faut m'expliquer ou Rivel Rivel il dit faut aller dans le royaume pour mal passer mais faut me garder est-ce que constitution par rapport ensemble avec sa population est-ce que pas gain quelques lois qui n'avantage bandio qui fait que êtes capable de trouer racher comme ça Eh bien qui sa président pour le faire Première décision de prendre frère, c'est ce bien-aimé, annule yon loi qui autorise gang ennemi pour yo, pou yo séparer de prison. Donc, qui qui arrête gang à gauche, qui ta ensemble avec un gang à droite, eh bien, yon pral rentrer dans même prison. Si nous voulons tout tête nous, tout tête nous, ça va garder donc, loi qui dit, bien, les deux gangs ta bataille, pas mette yo même côté, parce que yo tellement puissant, pas prison, yo na prison, yo kavoué à l'attaqué, etc. Mette chaque à part. président dit, eh, eh, bagay bagaye comme ça. M'bana bandit tout privilège, m'bana baye tout grade ça. M'arrêter un gang à gauche, un gang à droite, et bien, yon pour pou yo passe nan même porte, yon dans la même prison, c'est voisin yon apie. Eh, mesdames, mademoiselles et messieurs, le président fin prenne décision, ça yo dit, mais qui intention? Qui ça l'a décidé de faire? Et ce n'est pas plus moun livre le mouri. Parce que si moun dit ça yon al bataille nan prison, yon douye lot, et puis de yon vin koné, et bien de gang yo prenne levé bataille. Le président dit, est vrai? Donc, piti, piti, papi, piti. Ça arrive mge des piti, l'âge, parce yon ban go autorité, mais ça pa vle dit que, yo un plan yo gon solution par rapport ensemble avec sa pays a konnen et madame mademoiselle et messieurs président naiboukele pral aller plus loin toujours gon série de cimetière qui te construit cimetière ça qui construit ça veut dire si m te fait partie des gangs à gauche cimetière marqué si m te fait parti des gangs à droite les vont aller dans cimetière ça et mes cimetière marqué président dit regardez écraser bagay ça pour moi comme si gang à gauche gang à droite même, même, même, même nan dans tout yop foure y'a une différence tu di krasé bagay ça craser bagay ça la police fait opération dans base gang à gauche Li fait opération dans base gang à droite et bien tout prale mettre ensemble yop vidéo même côté a nou youn miyon pas se lot, pas se nou tout se terrorise, nan terrorise population. Se probleme nan bay, comment fe, oui uh, ti tsi kwa make, ti kwa gauche à droite. Depi la befin plein de yon ou tombe, eh bien masso, maso, yon al vide nou même kote. Président di différence sa, eh bien, pape ge bagay kon sa anko. Nan l'année 2022 qui saute passe ya la, bien aimé.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 Donc tout autant on dit, la loi, la loi, la loi, mais la loi, chita, e be, di, sa, situation aggravé la pas et bien il faut un fond, pendant que on met principe principes pour ne pas violer Constitution, et bien une série de lois nous chuta, et bien nous dit, n'a modifie ça par rapport avec telle situation pour comment nous capable capables souffre. souffrir. Mesdames, mademoiselles et messieurs, vous a pas traité, vous a plein, vous les Jésus puis en faire un pays, vous Yo pa traitent de Jésus descendre pour mettre mettre sécurité nous. Ni yo pas pour mener tout côté à demander aide aide aide intervention militaire. Yo des graines pour mettre la sécurité, yo, yo prend responsabilité pour mettre sécurité en dedans pays yo. Qui différent ensemble avec nous même, Jésus qui a fait toute bagaille. Et Jésus que ensemble avec nous, baï César ça qui pour César, baï bon Dieu qui pour bon Dieu. Donc si nous yon ap manje l'autre, c'est dégager nous, résoudre le problème. Et pas les même qui vin descendre, qui viennent mettre l'eau là parmi nous. Pays nous gain sécurité, nous comptons les qui viennent des amis, ils nous. bay moun sa yo le son. Donc, le président monte frères et sœurs, bien-aimés. Gampeille dirigeants qui en bas non, financée gang. Ancien ministre, sénateur, député, magistrat, en bas de code, oui. Les marines qui en parce que la population a souffert. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, l'école a une décision pour que, pour arrêter les gens qui sont en gang, plus facile toujours. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, depuis que vous avez ou vous avez passé 45 ans dans la prison. Pas de débat sur ça. 45 ans, vous avez passé un donc, imaginons ou que vous 18 ans. Imaginons ou que vous 25 ans, vous passer passé 45 ans. Vous est que vous que c'est dans des que vous avez non mon cher, avez dit que vous avez que vous avez vous avez dit que que vous avez vous avez dit que vous avez dit que vous vous dit que vous avez que vous Mettez ensemble avec force sécurité pays, sortons déjà, ils ont motivé, mobilisé 64 000 bandits en bas de code, sans compter ça qui mourit. Là, au final, tout bandit, ça, ses ça, bien-aimé. Le <laughs> président dit qu'il faut me gérer yo. Parce que prison, ce n'est pas, yon ont senti côté ou Sou nan brison fos santi ou nan prison. Ou nan brison fos yon mette typique lise nan pour la pou, pou, pou santi bon différence en, en dan ensemble avec deyo? Est-ce que vous Eh bien, pour soutenir politique, arrestation massive, ça, frère, c'est bien, aimés. le président Boukele pral construit un méga prison qui a plus passé 40 000 places. Construisons prison tête chargée. <laughs> une y a une prison dans la région. Et l'alphine construit prison, ça, frères et sœurs bien-aimés. <laughs> Il y a une série de cellules en la prison qui ne sont pas sauté. So Des biologies ont excellé, mais je pas cacher tout ça qui dans votre avant, tout ensemble avec colonne vertébrale, parce que sans tout prend Et Eh bien, plus passer sans cellule, y a sans fenêtre, frères et hmm. sœurs. Yon Yo, sans fait nè pas des autres de nous tapè. Et pas problème nous tapè. Gros maladie m'a hérité gros remède. Ou pas fait omelette sans ou pas kassezé. Ou pas mette sécurité sans que ou pas prenne des décisions strictes. Gang bay problème, et bien, ou même qui gagne force légale là, qui sous contrôle ou population a souffre, faut baye ou réponse. Et bah si tu tapes tête et langue ensemble, à moins ce qu'on a gagné, tout. Est-ce qu'on comprend les choses, frères et sœurs bien-aimés Eh bien, ça e qui pral se passer, frères et sœurs, so, prison s'a fin construit, plis pasé, sans cellule, sans fenêtres, une série de cabanes, frères et sœurs bien-aimés, eh bien, c'est juste, on dit, doula là, on yo, sans, so, e <laughs> sans matelas, je récolte la garçon, couche la garçon, pas de problème. Nous battons la manche yon fouan en journée. Prison, ce n'est pas pension. Prison, ce n'est pas quoi ou vingale. Fou yon fou senti, eh bien, doule l'op teorise moun de yon. L'op baye problème, l'op vide moun atè, sans gade de yon. Ou ap ap pren respecte la vie moun. Ou ap ap pren, eh bien, kon limite ou pou pa choisi rentre dans sa kpasa. Et immédiatement, le président a commencé à jouer une solution pas avec décision, ça, il prend. a une organisation internationale qui a dit, mais non, le président, ça, c'est une dictature l'a géré. Ce n'est pas la démocratie dans ce pays. Non, tap, yo, mais non, il a violé le droit de la Le président a pris pour le dire, mais. les que le yo dans l'année passée, il a recruté tout fait si mon n'a touyer moun ki kote nou teye mais pou ki ça c'est kounya les m'a principe les m'a l'ordre dans le, prinsip, le de N'ap n'a di c'est moi-même qui prend décision décisions avec gang yo tandis que devant nous tout nou y'a y a terrorisé population donc mesdames mademoiselles et messieurs pays d'Haïti besoin d'un dirigeant comme ça par rapport avec ça n'a konnen pendant dernier Yon pa rete tante l'ONI, yon pa rete arrêté aucun lot gros organisation internationale, Ni écrit gros pays pour voyer militaire pour vite mettre sécurité dans le pays Yon yo renforce capacité l'armée, yon renforce capacité la police Et puis yon dit, bâton chocolat. Donc, frères et sœurs bien aimé, ou capable de comprendre situation situation rivé là dan, ou pas karete ap tant de Ou ap souffrir plus moments moment difficile ou ap traverser ou gondou, le bokot ou se dégage ou marel, rampe pour avancer si ouet la wap mouri. Distance pou moun leve yon al chèche aide pou yon tourne, ve ka faut pran ou. Emi, fou bouge ko, fou résiste, fou kombat pou sot sinon sa ouye. Yon pa traite yon ap la priye. Yon pa que ke, emi, les anges ka descend vin bloquer ça yo. Vous oh oui, a traité pour yon oui, et bien, gang yon mission pour le peuple, pour yon tout moun, c'est l'éternel qui mettait yon nom. a comme ça. Eh bien, dirigeants dirigeant pays a pris responsabilité, il dit, il pays a sécurité, et yo arrivé arrêté mettre 64 000 mounes en bas de dans gang. Donc, par rapport ensemble avec ce qui a passé dans le pays d'Haïti, bon, nous tous connaissons, dirigeants dirigeant nous a son paquet de malhonnêtes, nous a participer dans tout ça qui pas bon. Yon en corruption, yon en gang, yon en trafic de drogue. <laughs> à la traca pour la vekaite. Donc, pour le travail qu'on a fait, frère, et sœurs bien aimés. premièrement, il faut que les Et si le président Salvador n'est pas honnête, il n'y a pas de travail ça. Il n'y a pas de ka pour parler ensemble avec l'international. C'est parce que est honnête. Donc, il y a décision à prendre en pays où, un, il ou honnête, deux, il ne faut pas financer les parce que souvent, ou capable frère faire bien aimer, dirigeant en pays d'Haïti, nous yon toujours marine nous bagay louche. Parce que sa bagay louche, ça, et bien l'autre équipe après la le fait le marché. Et, sauté en dehors, yon lagé, quand yon vole an a volé sans et puis population li même, li pas jouen en rien. Donc, gouvernement qui la pose tête ou question par rapport avec ça, qui passe le pays Salvador, est-ce que yon a dans la sécurité et mériter l'homme là li campé dans bloc anlè dit di bien c'est gouvernement m nous nou ça sa mérité parce que m t'ai pour ça est-ce que nous passe, moun sa yo ka ban nou sécurité en tout cas peu haïtien quelle responsabilité parce que pa gen e guérison si ou pa le ve, le le kanse, ou pas lever aller chercher docteur les gen cancer ou pas arrêter ou passer pour mal souli li pas guérir au contraire les jeunes de mon côté viennent lâcher plus pour continuer marcher mais si ou di w ap koupe le cerise ou koupe l ou fini ou bien si son opération ap fè pou rache tout sak pas bon andan, c'est dégage ou fait, puisque pa gen moun k'ap vin faire l pou et ou kapab wè malgré tout relation amitié ou gay ansanm avèk yon seri de gros pays, monte et descend, ou kapab wè yo toujou dou, yo a renforce kapasite la police, mais c'est tout jour nou ou tande, yon pakèt soldat l'armée d'Haïti ap sorti pou l prend formation d'ayò, pou ki sa yo pa dou, yo a renforce kapasite l'armée vous n'avez pas jamais vérifié pour ça. Ça veut dire que les gens qui ont des informations, des capacités, pas besoin. Yo. Mais ils ont yo toujours renforcé les capacités de la police, ils investi millions sous millions, ils jam ganyen jamais gagné. Donc si nous même nous pa décidons pas de faire des choses, si nous-mêmes ne nou pou levons pas pour nous dire non à cette capacité, eh bien, café nous toutes déjà coulé ensemble avec ma Mesdames, mademoiselles et messieurs, insolite nous pou jour jodi je vous dis, causé dans la République ok dans le TikTok et puis, ma ouvine joue nous, ka pompe, kwa bouye, et puis kounya la foi écrasée, a nous suivre ensemble. Wow! Ok, maman. Continue, continue, Bachita. Ah, Bachita. Mm -hmm. Continue, Bachita, Bachita. Et chaque va fou puni sur bouliché. Yeah. Bachita, Bachita. Oui, Bélignan, tu continues. On continue. Mm -hmm. continue, Souke, maman. Souke. Souke, souke. Souke, oui. Allez, maman, continue. Maman, continue. On n'a pas Oh, chita, n'a pas chita. oh, chita. même n'a pas chita. On n'a oui On <laughs> OK, continue échec. shake. Shake, shake. Mais, vous cherchez, vous t'as chi tard, mettez des pieds sur le baron bagage, continue, à, continue, continue oui, pas ça. ça pour Mary. <closes> oh oui, ça c'est comme Marie. On baille, oui. Hein. On bail bagage là. Mm hmm. Hmm hmm. Abo camper sec ou pas de rien. À la traque pour la vecaille tata papa. Mais mais ça y a pas fait, quand y a là, ça va le <les> Ma ou la ou sou TikTok, wop-chek, wap ou ou A ou ou, ou ou ma konne son favel. A la traka pou la vegaite, papa. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est moment pour nous faire un coup de pied bon, là, mais pays bon Jean -Bagay la même pays d'Aïti. Jean la semblait population, pap ka manje poisson pendant le dernier moment yo la. Eh bien, divers pêchés ensemble avec machin poisson, pleine nan mi kotak 609 comment la situation difficile pour yo Pour plus de détails, on nous ensemble. la parce que activité, parce que nous, bien professionnel, qui fait des poissons pour nous, vivre. Mais, et par rapport parce que nous, nous, nous, accouons, nous, nous, nous, nous plus, nous, expérience, par rapport que poissons qui plus malin. Et puis c'est chaque saison où je et nous, nous qu'on que en evet, les poissons à de l'eau parce que pas camper là encore pas encore nous venons j'ai souffrir surtout ils cher cher parfois on, on peut des on va et puis filles, on pas acheté et puis nous qu'on acheté pour nous le nous dollars Nous a dollars il a dollars c'est sans gouttes. Je me dis que avec ça nous a toujours mal passé. Mais quand même, c'est lui-même ce nous connaît. C'est lui-même qui nous connaît, nous ne pouvons pas faire l'autre bagaille. Nous avons obligé de suivre avec nous. Nous connaissons notre pilote carême, lundi carême. Nous connaissons notre période semaine à partir de lundi. Et vendredi, tout le monde a dû manger un petit poisson. Dis-nous qu'il y a la question poisson poisson. Comment ça, est-ce qu'il est cher, est-ce qu'il n'est pas cher, est-ce qu'il espère que vous pas mangé par rapport à la vie chère Il y a des bon. gens qui ont mangé. Il y a toujours des gens qui n'ont pas mangé, qui de manger. Parce que la MH est scalillée, parce que quelqu'un soit 1 000, 2 000 dollars, il n'a toujours pas eu l'opportunité de l'acheter. Mais étant donné que Mali est à lui-même. Il toujours capable de papa, toujours capable il mourir, je suis mourir, je suis la capable nous bien nous pas des choses, Et suis capable mais des choses, je ces temps de des nous capable de des choses, je suis capable de faire des je suis capable des capable des ce n'est pas grand-chose activité vraiment qui est la mais en période carême. Période carême, c'est que je poisson, pi malin, et puis c'est que je mange Moi chips. Je je viens de boisson, je de boisson, je des je viens de boisson, je je je je je un hmm. Mais moi, ça, fait un peu depuis 2013, mais là-dedans et, là et jusqu'à ce moment là-dedans. Disons-nous, les ça nous connaissons ces périodes où le monde, marché, poisson. les poissons, mais qui sont la vie chère que, les questions d'insécurité. comment nous faisons fait la Nisa, la carrément Est-ce que nous avons la population de la Kavina Shanti poisson par rapport à la question de la vie et, qui a augmenté C'est à présent. Il y, a, il y a toujours qu'à manger poisson longtemps là la vie peut être a pas trop cher je veux que manger pour 1000 gouttes mais qu'on y a quand même même si la vie est chère c'est qu'on me dit qu'on y a qu'à manger un bouteau ma À but à Il n'y a il de problème bien bine a toujours pas à 1000 gouttes là mais j'ai encore manger longtemps un peu là pour la qu'on y a qu'à manger j'ai envie de manger là parce que la vie est chère la vie est chère pour nous toutes même pour les à le moment les poissons ne sont pas mal, mais a pour nous avons des pour une expérience pour les poissons. Nous manquons de matériel pour les poissons. Nous avons des matériels pour Nous avons des matériels pour les Nous avons, des, nous avons des moyens pour ça. Nous avons des moyens nous. Est-ce que nous jouons des poissons là, dans ce moment-là moment, Depuis le moment, les poissons sont toujours là. Le moment, les poissons sont toujours là et tout le monde est là. Les poissons sont toujours là. Dis-nous, nous connaissons grand-pile les gens qui mangent de plusieurs façons. Bien qu'ils mangent pas poissons frais on dit ont fait sèche poissons. Et si on a des poissons sèches à partir de la semaine qui va venir, nous connaissons ce 25 là on a des poissons ou on a des poissons frais, Mais il y qui aiment poissons frais. poissons Tout déchet Tout déchet. Mm. Mais, mais, mais en même temps, tout déchet. Les Je suis pas toujours en train de poissons. même de faire des poissons. Je alors là de Alors, la fête, la population, dans le poisson quand même Oui, la distel quand même. Chaque année, il y a des cultivations. La distel quand même. Depuis ma bonne poisson. 30 35 bonne poisson et dis-nous, non, nous, nous connaissons ces périodes, période périodes, car même c'est période tout le monde a dû manger du poisson, nous connais question questions, les qui a augmenté, ou même qui n'ont pas ce sang-là. Dis-nous, si on a besoin de manger un petit poisson, un petit poisson là combien de bons pour le danger Bon, nous connais toutes les bagailles, cher Vous voyez comment, parce que nous même l'achat cher, vous voyez nous manger. Nous ne devons pas distinguer combien de bagailles, dire le problème. Vous l'achatez parce que vous l'achatez, vous l'achatez. C'est acheter cher, je vendre cher, je vais acheter cher, je vendre cher, je manger quand même parce que tout le monde va aller même l'argent pour manger. Mm. Mais cher. Ok, ok. Alors, eh, pour le moment là, si on a 1000 goudou, 2000 goudou, on manger poisson avec nous Si a 1000 goudou, manger, mais ça pour le manger. va manger va manger 1000 là quand manger manger va manger Poisson sèche avec poisson fruits, ça piché. Moi-même, je ne pas de poisson séché, je ne mange pas de poisson je ne un pas de Si vous avez 1000 combien de poissons vous Vous savez, vous savez, vous savez, grain savez, vous savez, vous savez, vous savez, non sa ki gen awe ensemble avec insécurité. Bandi vite l'homme attaqué village Palm nan Vivi Michel hier. Yon moun mouri, 6 machine boulet dekay. Donc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 après, la population a fini tout ce bandi qui a essayé d'aller ensemble avec les gens qui ont été kidnappés. Eh bien, bandi bandit débarqué hier soir et a frappé fort. Sortant ils déjà Ils m'ont dit Yotouye moun, donc actuellement population a livré ensemble avec lui-même, a demandé tant pri la police pour te yon Haïti sécurité, police nationale annonce yotouye de bandit, yon kirele Joseph Emmanuel ensemble avec Jean Dieu seul. Eh bien, tout de fait partie de gang krasé barrière, kap dirigé par chef vite l'homme Innocent. La police fait est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 conflit et rien et bien frères et sœurs bien-aimés dans la nuit 30 pour 31 mars dans la localité quartier Gayette commissaire gouvernement Foliberté a ensemble avec la police débarqué et sortant de dia yo mette divers individus en bacorde parmi yo Raphaël ensemble avec Ditiel Joachim, ces deux parmi moun yo arrêté Nan fait un coup de pied dans international là m'a fait ou connaît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 Opération, oui, mais pas penser ou capable de passer de j'en voulais m'y faire sembler dans la vie. 25 femmes assassinées en République Dominicaine pendant le premier trimestre 2023, selon ministre de qui c'est Maya Jiménez. République Dominicaine classée en cinquième position parmi pays non Amérique latine nan, avec un taux féminicide plus élevé. Vatican annonçait pape François souffrir yon infection respiratoire. Après, elle est l'hôpital, il y a mercredi. Papa a prêté quelques jours à l'hôpital pour prendre traitement approprié selon Vatican News. Donc, les fidèles, prier pour qu'on peut papa. Brésil annonce annoncé un accord ensemble avec le pays La Chine pour échange commercial entre deux pays. Ça échange ça a fait avec le propre pays. Yon. Donc en 2022, qui s'est passé à là, échange entre la Chine ensemble avec le Brésil, est évalué ensemble avec un total de 150,5 milliards de dollars. Américain. Ma fè ou pays la réussi pral assurer à partir 1er avril, post président Conseil Sécurité l'ONI pendant guerre ensemble avec l'Ukraine. Ma praple Conseil Sécurité l'ONI se organe exécutif toutes Nations Unies. Les États-Unis ensemble avec l'Équateur comptent évoquer dossier crise Haïtia dans Conseil Sécurité Nations Unies pour joindre une réponse. Kounia Geyen Linda qui en visite en Équateur, li déjà rencontré ensemble avec le président qui se l'asso, donc qui prend le CIG dans le Conseil sécurité l'ONIA. Yeah, Hier, Premier ministre Justin Trudeau te fait yon parle ensemble avec responsable Barbadla qui s'est mis à côté li évoqué nécessité pour yo pote soutien k'ap permet yo résoudre crise humanitaire, politique, sécurité k'ap saccager pays d'Haïti et en plus répondre ensemble avec besoin pi gens haïtiens yo. Nan même journée sa faut qu'on dit ou président Trudeau te parle ensemble avec président République Dominicaine Luis Abinader nan l'idée pou yo une solution ensemble avec crise pays d'Haïti ap pendant dernier moment yo là et continuer sanctionner moun k'ap finance gang nan peyi d'aïti d'Haïti. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Haïti, pays spécial, non, la compliqué, extrêmement compliqué. Oh, bon, mesdames, gen ou pa sa poufe sa pour al distwa suivant nous suivre ensemble. sa jodi a nou pran ah. zamin. le sa de sa pour tout moun ka Ki pa à la traca oui pour la Haiti dans pays ça ou problème pas fini on prend soin li nan il oui? <laughs> m'a ou connait mopod qui se un strict politique qui soti dans silence après plusieurs mois fait connait j'en situation et là faut gagner une conférence nationale crédible et porte-parole mopod là tout fait connait frères et sœurs bien aimé. donc li pas tellement toi nécessaire pour nous changer constitution pour plus de détails c'est awesome. un espace pour tout petit pays, tout le monde qui est a pour aller au besoin de venir pour un pays qui est digne de histoire. Donc c'est dans le contexte que nous convoquer les journalistes aujourd'hui pour lancer un événement événement, pour faire nous connaître, nous reprend bâton pèlerinage nous, pour la conférence nationale de la fête. Pas de transition, pas qu'il élection, sans pas qu'on chita parler qui fête, sans bilan. Historique, ça pas fait, sans conférence nationale. Pas fait. Donc, nous dit, conférence nationale, transition coupée fâchée, yon pas marché, yon sans l'autre Vive Haïti, vive Mopod, vive conférence nationale. Merci. Et, concept conférence nationale, là, les différents des dialogues, les différents des bonnes l'autre non que a cité. La différence, c'est par le fait que,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 tout haïtien accepté, nous autres, pot, nous croyons que c'est à travers le rencontre nationale que nous sommes de faire. Parce que, ou même qui porte au prince là, ou pas est, sa paysan qui quitta dans la 9e section passée. à passer. Ou pas est, sa paysan qui est dans la bombe de la police, comment ils fonctionne, comment ils vivent Problème drapeau, nous ne nous pas entendre nous son drapeau. Nous ne sommes nous sur mode l'école que nous voulons faire. Nous, nos révolutions numériques là, la passer devant nous, nous ne pas entendre nous comment pour nous sortir dans cette situation. Deux bagages actuels qui a passé là, guerre en Ukraine, et guerre économique, donc qui ça nous même comme peuple comme haïtien nous dit, c'est le bagaille actuel, c'est le bagaille conjoncturel. Nous, qui ça n'a dit sous lui. Ce n'est pas, un plaisir, fait tweet à chaque moment où est et pour font tweet, mais, problème fondamental et problème actuellement tout qu'on doit s'installer comme l'État ou pas s'installer et n'importe l'autre l'État tout on l'État qui connaît que pays d'Haïti ces pays pâle. l'État ça pays euh, la connaît que c'est pas États-Unis c'est pas le Canada c'est pas la France c'est pas d'autres pays dans le monde qui payent pas il y a connaît que c'est Haïti qui paye. je pense que c'est là la différence alors nous de parole Nola pas de parole ou même qui la pas fait là. Ou cap, de lui ou capteur de li, li. et eh, porte-parole nous l'allions ensemble avec nous, moi même toujours t'en le constamment dans la presse. Nous pas fait silence. Ou qu'a dit que conférence nationale, là ou qu'a attendez, ou parle le moins, son choix que nous avons fait. Nous avons fait choix pour nous quitter le dérivé sous un bon lot de monde dans la population, son bon lot de structure politique. Et effectivement, le dérivé sous yo yo, yo avons tout le et nous sommes cité nous là. yo sommes l'état généraux.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 nous tous qui là, là est vins, de... nous sommes sortis là, c'est un jeu devant, un jeu derrière. Nous ne pouvons pas continuer à priver. Est-ce que nous ca qu continuer à vivre comme ça? Et où nous devons faire ça, nous voulons 12 millions de gens qui ne vont pas mourir. Non, 12 millions de va ca ne pas mourir. Donc, il si... faut nous prendre une décision. Nous-mêmes, nous croyons quel que soit le gouvernement, ça parle, ça... Nous nous que, soit, gouvernement immédiatement, l'accepter le principe de la conférence nationale, l'imiter organes pour organiser la conférence et puis nous gagnons une feuille de route à travers feuille de route ça même le gouvernement ça connaît l'est les chita sous tabla au même niveau avec nous à part égal il a pas venu dit tête lui fait la guerre il a pas venu dit tête lui il est tout puissant il est sous même bien d'égalité ensemble avec nous pas de aucune raison au monde débile quoi et y de conscience de ces conférences nationales-là qui pourraient réaliser pour que il y a ce côté-là, nous-mêmes pour nous pas chiter D'ailleurs, la question de la conférence nationale, c'est tout le monde qui la donne. Quel que soit le monde il y a, nous avons besoin rouge, sous vert, sous noir, sous milat, sous riche, sous pauvre, sous vagabond, sous criminel. Il suffit qu'on accepter les principes. Parce qu'au sein de la conférence nationale, il y aura quand même une commission de vérité et de justice qui va établir la vérité côté-là, qui parle être la justice à moun qui doit gagner justice. Moun qui peut parler devant tribunal de droit commun, il ne peut Moun yap a dit désolé pas ne pas faire ça encore, il dit désolé pour pas faire encore. Et moun tout qui qui pas de frangie, Yon est innocent. Il n'a pas d'innocence. Mais il y aura une commission de justice qui viendra pour trancher la question de ça. Crime financier, crime politique, toute qualité crime qui fait commission de vérité et de justice là. la, la Capable de pouvoir pour le temps et pour, tra et pour tra le tracher sur lui, ceci depuis 1986 jusqu'à nous. Et me laissez-nous aller, parce que je suis un jugement. Regardez dans ça, il y a des accords pour vous, il pas parlé de confiance nationale dans ça, il y a des accords qui C'est-à-dire, c'est-à-dire, le pouvoir qu'il a, pas de confiance nationale. Le pouvoir qu'il a, c'est dans le statut qu'il y il n'y a pas de confiance nationale. La confiance de la Jacques-Amandade là, il va accoucher à l'État, il vont accoucher à l'autre système. On est qui là, c'est un système qui a su corruption, su impunité, su crime. C'est-à-dire, n'y a pas de si, il n'y a pas de la donne. Et ça fait nous-mêmes, gens de tout ce qui là, nous lancer mouvement, grand mouvement qui peut permettre que nous accouchions à ça, parce qu'il n'y a pas de bois. Si nous avons besoin de l'État, ça a changé. Si nous avons besoin de l'État responsable, on l'État capable de créer richesse et emploi en d'un pays. C'est chita pour ces chita pour nous faire un projet de société qui nous va avons... gagner. Il faut nous mettre d'accord sur l'école, sur le modèle de l'école que nous avons besoin, qui le modèle d'économie que nous avons besoin, sur l'environnement que nous avons posé. C'est-à-dire que dans la conférence nationale souveraine que nous avons une chance pour nous faire débattre. Je vais dire clair avant de venir dans la matinée, nous avons passé la ville de Jacmel, tout ensemble de monde qui fait passeport, malgré de dénonceur de la façon qu'il a touché Cobio. Mais passeport, est ne peux pas dire que les responsables qui ont un passeport, ils ont passeport. Tout le temps, ils ne pas payer 10 000 gouttes. Il y a payer un passeport. modèle de dirigeants que nous C'est-à-dire, je dis, nous avons besoin de dirigeants, c'est des serviteurs que nous avons. Nous n'avons besoin de juges. Même si c'est ça, ils ont joué. Et puis, en termes d'abusion, nous sommes davantage. Et puis, ils ont dit qu'ils n'avaient pas de redevances envers nous comme peuple. Ouais. Quelques problèmes réformes constitutionnelles. Quelques problèmes d'amendement constitutionnel. Quelques problèmes changement de constitution. Conférence. C'est un seul côté problème Zahoga résoudre. C'est dans la conférence nationale haïtienne générale. Yeah. Vous voulez résoudre le problème de sécurité, compliqué de sécurité nationale en aller dans la conférence nationale. Parce que. Pour voir qui là Qui est-ce qui va l'autoriser D'ailleurs, nous qu'on connaissons même si nous existons. Tout comme nous ne connaissons pas si nous existons. Donc, qui est-ce qui va valider la Constitution voilà. Qui est-ce qui va valider la Constitution <laughs> Est-ce que deux trois grands de monde qui ont réuni Chito côté Deux trois grands de monde qui n'ont pas de légitimité, qui n'ont pas de légalité, qui n'ont rien comme base Populaire, et puis vous pouvez faire constitution constitution, vous le faire constitution pour qui est-ce? Vous pouvez arrêter, vous pouvez faire constitution, pour le pas ici. Donc, c'est le peuple là, réuni ensemble, vous chita ensemble, vous décidez ensemble. C'est l'ESA, ça, vous pouvez faire la tête, les outils, pour faire la constitution. à la trakabou la été dans le pays ça. En tout cas.